Business 6h, 9h. Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning, business. Et donc, c'est le directeur général de talent T-A-L-A-N Philippe Cassoula qui est avec nous. Juste alors rapidement, parce que le temps va tourner très très vite. Philippe Cassoula, mais pourquoi ce nom talent t a l a C'est une longue histoire. Bon, d'accord, longue histoire. On va la laisser de côté. On est dans le alors, on est dans le Conseil en technologie, on est dans l'accompagnement de la transformation digitale des entreprises. Absolument. Vous cherchez un enjeu pour l'économie française aujourd'hui, vous l'avez là. Accompagnement pour la transformation digitale des entreprises. Et on est avec une entreprise de taille intermédiaire. Hein, dont je voudrais d'ailleurs juste préciser les intentions. Est-ce que vous faites 250 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, hein, oui. Philippe Cassoula. C'est ça, j'ai pas dit de bêtises tout à l'heure, vous visez le milliard dans les 4 ans. Oui, enfin, le, le milliard dans les 4 ans, en fait, on double, historiquement, on double tous les 2 ans. Euh, donc, euh, mécaniquement, on se retrouve à se dire que on sera aux alentours de 500 millions d'euros. Et de manière en 2020. exponentielle. Vous doubliez 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous absolument. avez doublé 100, vous absolument. avez doublé 250? Absolument. absolument. Mais la croissance n'est pas une fin en soi, hein. La croissance, c'est notre marché qui nous la dicte. C'est notre volonté, puis c'est notre ambition, notre envie, puis peut-être aussi un peu notre énergie, hein. Vous savez que la transformation, vous en parlez sur ce plateau souvent, elle ah, est là. Elle sais. est là. <rire> donc, euh... temps, On essaye tout le temps. <rire> nous-mêmes, et nous-mêmes, on est dedans, vous savez. Absolument. Coup, absolument. Tous, tous les secteurs même. sont touchés. Tout donc, que... tous les secteurs sont... Mais attendez, ça c'est la question d'après. Euh, euh, D'abord, il y a un frein. Vous dites 900 recrutements prévus là. Oui. Euh, au... Vous êtes 2500 aujourd'hui. Oui. 900 recrutements. Oui. Vous ne les trouvez pas, je suis sûr. Ouh, on fait beaucoup de choses pour les trouver et ah, on y arrive, et on y arrive. Alors pour, pourquoi on y arrive Parce que finalement, on a créé un terrain de jeu euh, assez intéressant. On, on a parlé, le positionnement, il est là, on est sur la transformation digitale. Euh, tous nos clients, c'est la feuille de route de chacun de nos grands clients. Donc euh, l'expression et du terrain de jeu, elle est là. Et attirer les talents, c'est un art, mais je pense que c'est aussi euh, beaucoup de cooptation que nous faisons chez nous, parce que je pense que nos talents, ils se sentent bien chez nous, donc euh, ils cooptent. Oui, mais tout le monde euh, les veut. Les, les, les, les hommes, les femmes qui font la transformation digitale et qui sont capables d'accompagner les entreprises, tout le monde les veut aujourd'hui. Oui, mais euh, nous avons des projets, des équipes qui interviennent sur des projets qui sont fantastiques. L'époque elle est juste fantastique. Nous avons tissé des liens avec euh, le, les, le, le monde de l'éducation et les universités. On, est, euh, on a une chaire sur l'intelligence artificielle avec Télécom Paris. On a une chaire sur le Big Data avec le STI, puisque ce sont nos sources, euh, euh, nos viviers de recrutement sont essentiellement les écoles parce que ce qu'on aime faire c'est faire grandir nos talents, chez talents, les faire grandir avec notre ADN. Donc si vous voulez, oui, c'est compliqué, c'est un combat, mais je pense qu'on y arrive plutôt bien aujourd'hui. Et je vais vous donner une phrase de Bernard Charles, le patron de Systèmes, qui dit moi aussi, je leur donne des bouts de terre. Qu'est-ce que c'était que ça Ben c'était des bouts de capital. Il dit à un moment. Il faut associer les gars au capital de la boîte et à la croissance de la boîte et c'est ce que vous faites aussi. Hein. 85% de talent est dans les mains des fondateurs et des employés et des, et des consultants de talent on vient de, de et on de, de descend associer. assez bas je veux dire, parce que oui. quand on dit ça des fois on se retrouve avec 20 managers qui se partagent euh, ces 85% non, non non non on a, on a récemment euh, associé 47 nouveaux managers dans l'aventure talent vous savez talent ouais, mais vous êtes 2500 quand même oui mais ça va mais on va continuer c'est un processus ouais, itératif mais, mais c'est avoir... une clé ça importante aujourd'hui bien sûr il faut que chacun se sente investi vous savez talent c'est une association d'entrepreneurs c'est une association de, de, de, de, de consultants de managers qui veulent prendre le petit drapeau talon, aller le planter plus loin sur ce terrain de jeu, avec cette notion de, de plaisir. Vous savez, notre baseline, c'est the future uh, uh, is a playfield, parce que le, le terrain d'expression il est Donc, là. Il, la il, il, vous a, il vous a pris cher le communicant qui vous a trouvé ça là. Euh, On l'adore. Euh... <rire> la mais, mais, non mais la notion, c'est que le futur, le, le futur, il n'est pas prévisible, il est à construire, ouais. il et il est à construire dans un, dans un collectif avec de l'intelligence collective et du plaisir. Pour aboutir, okay. Philippe Cassoula, euh, l'autre point qui me passionne, c'est justement cette croissance pour une entreprise de taille intermédiaire sur la transformation digitale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'à un moment on s'est dit bah, « Ok, euh, Capgemini va prendre tout le... »« enfin, Les géants vont prendre tout le marché. Mmh. » Sauf qu'il y a besoin, c'est quoi C'est de la haute couture finalement qu'il faut faire aujourd'hui dans la transformation digitale et y d de il y a besoin d'entreprises de taille la... intermédiaire, d'ultra spécialistes. Il y a besoin exactement d'ultra spécialistes. Vous savez, ça, ça touche tellement de secteurs, la transformation digitale. Vous avez, nous, nos, nos leviers technologiques forts sont euh, l'IoT, la blockchain, l'intelligence artificielle, le big data. Et, et, et on si on parle de secteur, je regardais, vous étiez sur télécom, énergie, transport, secteur public Oui. Euh, et là, vous aviez vraiment des, des, des enfin, vous avez vraiment des, des expertises très particulières. Alors, on a des expertises métiers et des expertises technologiques oui. qui vont toutes aider à la transformation de chacun de ces, de ces secteurs, parce que tous sont concernés. Vous en parlez souvent sur ce plateau. Euh, la beauté de cette transformation, c'est qu'elle n'est pas dictée par une régulation, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture de marché. Elle n'est pas dictée par une concurrence, il y a des nouveaux produits. Elle est dictée par une obligation de survie. Vous parlez de disruption, <rire> etc. Là, aujourd'hui, j'essaie d'éviter disruption. Oui. Il n'est pas, pas ce pas mot. <rire> pas pas pas personne en fait, enfin. tout le monde l'utilise. En fait, voilà, c'est une obligation qui est maintenant bien intégrée par tous les patrons de tous les secteurs d'activité. On travaille beaucoup pour le transport, le secteur public, la finance, et, et on a encore plein de domaines à, on dit, à investiguer. La transformation digitale, c'est pas une histoire de technologie, c'est une histoire de ressources humaines. C'est une histoire de transformation des, des, des mindsets et des organisations. Aujourd'hui, la techno, elle est là, elle marche. Ouais, euh, les savoir-faire des entreprises, ils sont là, ce sont des assets, etc. Il faut, il faut faire un un pont entre la techno, les cas d'usage et adapter les organisations pour se mettre dans un mode où on va itérer euh, par rapport à une expérience client qui évolue, on va itérer par des nouvelles technologies, par des nouveaux apports et, et donc euh, voilà c'est mettre l'entreprise en capacité d'absorber et Alors, de comprendre cette transformation. J'ai une dernière question Philippe Cassoula puisque vous vous occupez du secteur public, c'est un truc qui m'a frappé. Euh, les trois grandes réformes du pays aujourd'hui vont être en fait des succès ou des échecs technologiques. Formation professionnelle, oui. est-ce qu'on arrive à faire cette euh, fameuse application là euh, sur laquelle on va avoir euh, l'ensemble des formations possibles et notre compte euh, en euros, formation professionnelle Retraite, il va falloir mm -hmm. fusionner l'ensemble des systèmes de retraite. Hein. Retenue à la source, wow. à chaque fois c'est la transfo digitale qui va décider oui. du succès ou de l'échec, de la politique finalement. Absolument. Moi, ça fait, enfin, ça non, me, me fait f... frissonner quoi. Soit ça marche technologiquement Alors... et globalement euh, euh, la politique marchera, soit ça ne marche pas technologiquement et le président pourra même pas espérer être élu. C'est aussi simple que ça. Un... Et c'est pour ça que je vous dis on vit une époque géniale pour nos métiers. Ah oui, <rire> c'est ça pour vous, oui. <rire> Pour eux, c'est plus chaud quand même, parce qu'ils sont entre oui, vos parce mains. Oui, que, parce, que, parce que, comme vous l'avez dit, c'est aussi la capacité de l'organisation à absorber cette technologie, à conduire ses projets avec un nouveau mode d'engagement, itératif, plus souple, plus rapide. Et voilà, et les organisations, elles sont ce qu'elles sont. Et donc, il faut conduire ce changement pour favoriser l'adoption de cette technologie. Talent, T-A-L-A-N, avec nous sur BFM Business, Philippe Cassoula.